Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Moisena. Et voici les prévisions de la balance pour le mois de mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois-ci. Durant le mois de mai, en plus des trois planètes qui commencent leur rétrogradation ce mois-ci, l'événement le plus important et qui sera en vedette sera le déplacement des nœuds nord et sud dans les Gémeaux et le, et le Sagittaire respectivement. Je vous rappelle que les nœuds nord et sud ne sont pas des astres tangibles, mais plutôt des points de repère mathématiques relatifs au cycle de la Lune. Et ces nœuds lunaires sont les facteurs essentiels dans la production des éclipses. Les nœuds nord et sud vont rester dans ces signes jusqu'au janvier 2022. Et durant leur passage dans ces signes, nous allons voir des aspects qui ont eu lieu il y a 8 ou neuf ans refaire surface, soit pour avoir une continuation, donc continuer à travailler sur ces aspects, ou pour y mettre fin une fois pour tout. On pourrait aussi voir des événements de notre vie qui ont eu lieu il y a huit ou neuf ans, se répéter. Dans le sens, on pourrait voir ce qui est déjà vu. Pour vous, chère Balance, les lunes nord et sud sont dans votre, dans, votre, excusez, dans votre neuvième maison et votre troisième maison. Ces deux maisons ont rapport avec les études supérieures ou les formations ordinaires. Durant ce passage des nœuds dans ces maisons d'ici janvier 2022, vous allez avoir des opportunités pour entreprendre des études qui pourraient être à l'étranger ou vous pourriez tomber en amour avec quelqu'un. Ou bien vous pourriez rencontrer soudain une vieille relation qui pourrait refaire surface d'ici janvier 2022. Le 7 mais une pleine lune, une super lune aura lieu dans votre deuxième maison d'un scorpion. Cette pleine lune va vous faire euh, voir des efforts que vous aviez mis dans le passé pour tes fruits financièrement maintenant. Avec Mars dans votre cinquième maison, depuis quelques semaines, vous auriez mis peut-être en exécution un projet ou une idée pour améliorer votre source de revenus. Avec la pleine lune maintenant, vous pourriez commencer à voir les résultats de vos efforts et cueillir les fruits. Vénus, votre gouverneur, qui rétrograde dans votre neuvième maison à partir de du 12 mai, vous incitera à réévaluer vos plans et replanifier vos projets et établir vos stratégies et votre plan d'affaires, et faire votre due diligence afin de bien faire la promotion de votre projet. Durant la période de rétrogradation de Mercure, il serait fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales. Surtout au niveau des chirurgies esthétiques qui n'est pas nécessaire. Donc les chirurgies qui ne sont pas nécessaires seront à éviter. Surtout celles qui sont esthétiques. Attendre la fin de rétrogradation de Vénus pour le faire. Par contre, la période de rétrogradation de Vénus pourrait faire... Une vieille relation amoureuse, fort probablement amoureuse, refaire surface. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre 9 neuvième maison. Et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les Poissons, votre sixième maison, ce qui va vous donner la détermination et la vitalité au niveau de l'exécution de vos tâches quotidiennes. Mais aussi ce passage de Mars pourrait vous rendre tendu et énervé, ce qui pourrait affecter votre santé et votre bien-être. Alors il faut vraiment, absolument modérer la cadence à ce niveau et ne pas trop vous battre et il faut prendre soin de votre santé. Ne négligez aucun symptôme, même si c'était un, un étourdissement ordinaire. Contactez votre médecin ou le visitez. Discutez avec, vous de vos, avec lui de vos symptômes. Ne négligez rien dans votre santé. Si vous saviez comment utiliser l'énergie de Mars dans cette maison, vous serez gagnant. Donc ne pas trop vous battre, ne pas trop vous épuiser, Structurez-vous bien et vous serez gagnant. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre neuvième maison. Cette nouvelle lune sera une très belle opportunité pour débuter des nouveaux études ou pour publier un livre ou lancer un projet, surtout les projets non lucratifs. Mais je vous rappelle, attendez la fin de rétrogradation de, Mer, de Vénus, pardon, pour prendre des décisions cruciales. Vénus, c'est votre gouverneur. Sa, rétro, sa rétrogradation vous affecte, vous, en premier. Donc, prenez vos décisions après la, la rétrogradation de Vénus. Durant cette rétrogradation, vous pouvez planifier.